Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Je vais vous montrer une recette de mousse au chocolat au citron lacto-fermenté. C'est une recette vraiment super facile à faire. C'est une recette vegan. Euh, vous pouvez l'adapter comme vous voulez, mais voici les, les, les, les ingrédients de base. On a besoin de chocolat nord, 170 g On a besoin d'un quart de tasse de lait d'amande ou n'importe quel autre lait. Vous pourriez même prendre la crème, genre crème de coco. On a besoin de 300 g de tofu soyeux, un quart de tasse de citron, lactofermenté, et ça va prendre à peu près 5 minutes à faire, et ensuite 1h à 2h dans le frigo le temps que ça repose. Donc ça se fait très très rapidement, c'est près l'après-midi même. Euh, dans une première étape, ce que vous avez à faire, c'est prendre le chocolat, le mettre dans une casserole avec le, le lait, vous le laissez fondre à feu très très doux, vous ne voulez pas que le chocolat brûle. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire c'est que on va prendre les, les citrons, donc un quart de tasse, ça représente à peu près 4 quartiers de citron. Je vais me faciliter la vie et je vais les couper grossièrement. Et ensuite, je vais les mettre dans le mélangeur ou le blender. Et ça sera rapide après. Maintenant que c'est bien homogène, euh, même s'il reste sûrement encore quelques petits morceaux de citron à l'intérieur, on peut verser dans les ramequins. Euh, là, j'ai pris tout simplement des euh, des pots de euh, des anciens pots de yogourt euh, recyclés, mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est quand même très concentré en chocolat. Donc, il euh, vaut mieux en mettre un petit peu moins, et puis d'en rajouter au besoin que quelqu'un se réserve d'un autre. Et ça, ça se décore très très bien avec un petit peu de zeste de lime ou de citron. Un, cette recette, en fait, ce qui est, ce qui est pratique, c'est que je voulais vous montrer une recette où on utilise le, le, le citron lacto-fermenté. Euh, mais vous pouvez l'utiliser avec d'autres fruits sans problème. Ça aurait pu être des canneberges lacto des clémentines lacto-fermentées, des... des des pamplemousses, des oranges, les agrumes, ça, ça fonctionne vraiment bien avec, euh, avec le chocolat. Bien sûr, le gingembre aussi, ça c'est vraiment euh, très très gagnant. Là, on parle, je, enfin, je vous parle de, de lactofermentation, euh, mais, mais ça pourrait être aussi euh, une fermentation dans, à base de sucre. Ça pourrait être un, du gingembre qui a, qui a fermenté un petit peu euh, avec du sucre. Bon, j'arrangerai tout ça un peu plus tard euh, mais c'est juste pour vous inspirer un petit peu sur les possibilités euh, qu'on peut faire donc un citron ou à euh, des, des fruits des agrumes lactofermentés s'utilise aussi bien dans des plats euh, comme des, des sauces ou des viandes ce genre de choses que dans des desserts ça, ça apporte un goût acidulé qui est déjà présent de toute façon dans le citron mais une autre sorte, sorte d'acide ça, ça vient à compléter les saveurs à rajouter un petit peu de moami là dedans donc vous pouvez faire avec un petit peu de, de zeste de, de lime, si, elle, si la lime veut bien. Ah, non, ça ira mieux. Hop. Tac. Et je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à, au bout de deux heures, c'est quand même assez ferme. Vous voyez, ça, ça coule vraiment plus du tout. C'est plus une mousse qu'une euh, qu crème. C'est vraiment... Euh, c'est légèrement, euh, c'est léger, c'est vraiment léger, puis euh, ça se mange très très bien. Donc sur ce, je vous souhaite un, un très très joyeux temps des fêtes. Si vous regardez cette vidéo pendant le temps des fêtes, sinon un bon appétit, une très très bonne fermentation.